Mes très chers camarades, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés. Ça fait plaisir. Continuez de vous abonner, commenter, liker. dites-moi ce que vous pensez du sujet de la vidéo dans les commentaires. Votre avis est très important. Tous de suite le sujet de notre vidéo. C'est la crise et tous les moyens sont bons. Ceux qui vendent multiplient les bonnes affaires pour attirer les clients qui se font de plus en plus rares, ceux qui achètent cherchent les bonnes affaires de tous les côtés, et parviennent à joindre les deux bouts au détriment de la qualité. Mais il faut rester vigilant, car de nombreux escrocs profitent de la situation pour essayer de se faire de l'argent. Ils sont sans scrupules, et sont même prêts à risquer la vie de ceux qu'ils arnaquent. Aujourd'hui, abordons la fraude aux pneumatiques usagées. Connaissez-vous l'âge de vos pneus Découvrez-le et évitez les arnaques. C'est un vrai investissement de changer les pneus de sa voiture. Et beaucoup de pilotes aux poche vide ont cherché des techniques pour en trouver au prix le plus abordable possible. Tapez « Pneus pas chers » sur Google. Vous allez trouver des milliers de résultats de pneus de marque à des prix bon marché. De nombreux ateliers, mais aussi des particuliers assurent aussi nous vendre des pneus vérifiés et de bonne qualité mais comment en être sûr C'est la crise, rappelons-le, quand on se fait rouler et qu'on achète un vieux pneu, on croit faire une affaire mais au final, il sus tellement vite qu'on doit rapidement racheter d'autres pneus. Un pneu trop vieux peut même abîmer la roue ou pire, provoquer un accident, et comment savoir si une personne nous vend un pneu neuf acheté il y a 15 ans Il y a deux choses à vérifier quand vous achetez des pneus. Leur aspect, mais aussi leur âge. Concernant l'aspect du pneu, il faut réfléchir en termes d'adhérence. Un pneu neuf ou n'ayant jamais servi est bien moins lisse qu'un pneu utilisé. Dans l'idéal. Un bon pneu doit avoir des rainures d'une profondeur de 5 mm pour être considéré comme en bon état. Il est également très important de connaître l'âge des pneumatiques que vous achetez pour votre voiture. En effet, il ne suffit pas qu'un pneu ait des rainures profondes pour être bon. Il faut aussi qu'il soit relativement récent, si quelqu'un vous vend des pneus qui n'ont jamais servi, donc qui semblent neufs et parfaits, mais qui datent de 1990, il vous arnaque. On ne devrait pas rouler avec des pneus qui ont été fabriqués il y a plus de 10 ans car leur caoutchouc est devenu rigide et présente plus de risques de craqueler, Ce qui veut dire plus de risques d'accident, comment connaître l'âge d'un pneu facilement pour lire l'âge d'un pneu, rien de plus simple. Sur votre pneu, cherchez le sigle DOT, département of transportation et à la suite, cherchez quatre chiffres entourés d'une bulle. Selon les constructeurs, le sigle DOT n'apparaît pas toujours mais vous trouvez toujours au moins sur l'un des pneus les quatre chiffres dans la bulle. Voilà comment comprendre les quatre chiffres de vos pneus. Les deux premiers correspondent à la semaine de fabrication. Et les deux suivants correspondent à l'année de fabrication, par exemple, le pneu ci-dessus a été fabriqué la 28 e semaine de 2009, soit au début du mois de juillet 2009. C'est bon, ce pneu est suffisamment récent, désormais, plus personne ne pourra vous arnaquer. Ni le petit gars qui tente de vendre ses vieux pneus pourris sur le bon coin, ni le garagiste du coin. Mes très chers camarades la vidéo touche à sa fin. En espérant que les conseils vous auront été utiles. A bientôt dans une nouvelle vidéo et encore merci de me suivre sur chacune de mes vidéos. Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification.